Et my... ouais. hey, salut à tous et à toutes, ici AstraFox. J'espère que vous allez bien. Sur on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur so. 9 Simulator. Attends, je vais voir si je peux pas mettre mes jumps. Voilà, ça sera mieux. Non, je sens un petit like... Ouais, un petit like... Peut-être qu'il y a des trucs que je peux. Je dois me souvenir, même en l'eau, c'était super beau. Ouais, voilà. Il n'y a pas eu de mise à jour hein, sur le jeu Non. Bon Bah. Comme vous le savez, j'avais déjà joué. Toujours pas. Je sais que c'est long à faire, mais quand même. Je sais plus, plus à quel... Euh, Je crois que j'étais au 4. Voilà. Bon, bah... Ça reparti pour faire un tour. Voilà, Manquer de jeu. Hein Keep an... Un peu trop Ouais, ouais. Je peux le mettre à zéro. Okay. Oh. je suis boni. Je... Oh. je peux allumer la torche. Ça. Ouais Ah c'est ok. Oh. Je suis sur quoi? Sur V. Non it's... Time Timeout. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas du tout ce que ça fait. Je me rappelle qu'il y a du Jumpscare par contre. Oui, il y a bien des Jumpscare. Mais c'est un peu encore. <rire> Oh non, ça baisse pas le, le son de game. Oh putain. Ta -ta -ta -ta -ta -ta. Ça baisse pas le son de game, fait chier. Bon, pas grave. Je peux le baisser ici D'ailleurs Non. Bon bah. No. <rire> no. Ça je pense bien, j'avais déjà fait un coup, je voulais vous montrer mais. Bon, oh, parti pour Chica Tik tik tikos Tikos le chicoun J'espère que mon micro est assez proche de ma bouche parce que les vidéos c'est pas comme les streams. guga gouba gouda googa. Ouais J'appuie sur. Un sans vouloir j'ai fait un poste sur le côté et hein. hey, c'est pas la même couleur est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé Attends je une ferme faire inverse, en fait now you see me are you seeing me right now c'est coin derrière la porte ou c'est je crois qu'il y a un coin ici ouais il y a un coin Je mets un putain de la... lumière. Salut! Non. Bah là aussi, il y a un putain de coin. <rire> T'es toujours un petit merdeux. Ah mais non, là il y a l'autre cogne. Mais je sais pas aller chercher le cogne, il est au plein milieu de la chalet là Tu veux un espèce Tika Non tu vas. L'isopaine chica <rire> T'as besoin de un, un médoc méd méd pour la gorge Non parce que je peux t'en donner si tu veux j'en ai un alors c'était qui C'était Nightmare Bonnie Jack Bah Jacob Bonnie plutôt Non c'est même pas Jacob Bonnie, Nightmare Bonnie que j'ai. Je... <coughs> Il y a même plus les.. de ce qu'il fait. Je vais voir ce qu'il fait, mais. Ouais, ouais, ouais. Je sais quoi faire. Ok. Oh. Non, c'est pas moi qui coule, c'est vous. C'est ma souris. C'est la will au milieu. Mmh, mmh, mmh, mmh. Putain, j'ai flippé Je What the fuck Vous avez vu Ah, ouais, c'est peut-être lui... Quand même, j'ai l'impression que la vidéo ça va gueuler dans la vidéo. Oh. Je fais des petites vérifications, vite fait. Non, mais ça, ça marche pas. Ça non plus, ça marche pas. Mais j'ai honte Comme ça Ça, c'est normal. Tada. Je vais fermer. Oui. Amène Gilbert. Keep an eye. Ouais. Bon, vu qu'il va rester un peu de temps, je pense qu'on va aller dans 91 chercher les cassettes. Je sais qu'il y a une cassette dans Springtrap. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le gâteau, le gâteau est un mensonge. Euh, plus chrap, pardon, j'ai des trappe je crois. Je sais qu'il y en a une chez Plus chrap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 C'est ça je crois. Ouais non je suis pas fan. On va aller dans FNAF 1, je vais prendre Foti pour aller plus vite. Parce que je me rappelle que lui il va vite. Ah la petite FOTSI. Ah oui c'est vrai il s'auto-détruit lui. Si je me souviens. Bien. Bonjour. Ah. Pas assez vite, mais. Euh. Dans sa période, comme il y en a un. Si je me souviens bien. bingo Plus. Bonus, non? Non, la porte elle est pas ouverte. Vous pouvez voir uh, Golden Fridge ici. Si vous avez de la chance. Et petit bonus, oh. salut Sprint Elle cherche pas je parle d'un de mes modos Twitch. Spotted on camera, I don't care. I'm gonna blow you head out. étonnement Oh non Notre table! Elle est cassée Never underestimate the cunning of pirate or a thought's master Da da ta ta ta da, da, da, da, da, da, da. Ta ta ta ta ta Na musique Ta Ah Na yaaam Na yaaam Na me dise no Si vous me demandez comment je fais pour cliquer Ma souris elle a un auto-clicant dessus Na na na na Na there. Oh, Na na na na na na la feuille pointée de... Il était pété. Put. C'est une caméra ça? Ouais, c'est une caméra. Salut poto ça va! Là-bas il y a Wizard of Oz, si je me souviens bien. Il euh, Faut me faire embrasser hein, les deux tourteaux quand même. Oh Laissez-moi pouvoir passer s'il vous plaît. Putain, caméraman. Merci, fils de. <rire> Désolé. Spotted. Est-ce que salut salut les gars ça gaz oh, <laughs> on va essayer de faire un mangueule. comment ça fait du bien de revenir sur ce jeu quand même, et avec uh, notre jockey qui bug pas trop, j'espère. Oh everybody, you never have a good time, I know I am. Cause ready the bird pizza, this is their location. Mais je vais faire tout aussi, les circus aussi. Don't be scared, don't be but I. Ouh, ah, ouh, ouh, ah, ouh, ou, ou, ou, ah, salut, énerd, normalement, énerd, et compositions de tous les animatroniques, les animatroniques, dou la je suis si lent... Pourquoi je suis si lent? Like mm, mon culasse... Désolé les problemas... C'est quel... C'est sûr que C'est un spécial... C'est un location ça non? C'est pas uh, let me be Let me beat you ass, boy Salut so Gonon <laughs> Wait to attack. Ce Screamer, je lui donne un 10 sur 10. La vache, est meilleure que l'Original Did have a good time I, I am. Free. ok je vais laisser celui-là j'adore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 je veux le tuer avec Fré et Freddy et après avec Bon Bon. Namor Freddy. Celle-là je la reconnais. Et sur circus baby. V'a-Bun-Bun-Bun! va bun You get banana when you win. Oh! J'ai une banane quand je win Allez on va retourner avec euh, Freddy, on va faire avec Woman. Le froid peut affecter les animatroniques de nombreuses façons. Spotted. Fou hum. Oh. Puis merde, je l'ai lancé d'ici. <rire> quest les deux Please. Elle est Can I bat... Puis-je vous mordre les... les... les chevilles Oui parce qu'il y a des caractères hein, qui a plusieurs caractères, <rire> il y a des persos qui ont plusieurs persos en même temps. Donc ah euh... oh, putain j'ai mis le temps de traduire parce que ma traduction elle est lente au moins correct bon c'était un test <rire> je crois pas qu'il y en avait avant ici shot je crois que c'est comme Fauty mais en version si L <rire> regardez sa main c'est une princesse On va regarder sans pouvoir rien. Hein. Oui, pour moi c'est elle. Pour vous c'est peut-être il, mais moi bon, j'en ai rien à foutre. Pour moi ça sera toujours elle. POV la voice bots de Mangol. Family. <laughs> Merci. <laughs> oh. Mais une arme. Une arme est supposée... Supposée tout le monde en même temps. <laughs> pretend, I'm going to print I'm have sexy. Non, je suis vraiment du sexique du coup. Je touche à rien. J'ai l'impression qu'il va à droite tout seul. Spotted! Attends, je me demande c'est tu sais quoi prétendre. Du coup, on va faire un petit tour comme ça. Ça fait rien. Ah mais si, je sais. Prétendre d'être. Je crois que je peux aller dans n'importe quel animatronique. Non, je vais voir son diopcer. Je crois que c'est ça. Si je me souviens bien. Parce que je l'avais déjà fait une fois, mais hors vidéo. Je vais joué pour moi. Inactif, inactif, inactif. M'en fout, t'es mort. J'ai aussi un truc à régler avec ça. That led me be through the family. That the na na une nouvelle musique dans l hein. Oh, mais bah... oh, c'est ma musique préférée. Bon, je crois que ça va être copyright, mais c'est ma musique préférée, basiquement. Ah, mais de Showtime. Je vous mettrai le lien de la musique dans la description. Juste pour voir prétendre, vite fait. On va voir le prétendre. J'essaie de prétendre d'être. Parce qu'on a vu un des Obscure de Fautty, mais pas l'autre. Du coup, ça serait bien de voir quand même. Mm -hmm. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Bon, bon, on se retrouve euh, quand on peut pas attendre. À part si, y a un truc qui est intéressant. C'est bon Les gars, on peut prétendre, on va prétendre... Attention, je m'apprête à plus dans la touche pour prétendre... Putain Pas de bonne cible, je crois que je peux pas le faire sur n'importe qui. Bon, on se retrouve dès que je le encore... On va essayer sur Freddy. C'est à moi de passer. Ah, elle est pas active, ok. Eh, hey, On se trouve pour prétendre! Hein? Ah si, c'est bon! Ça marche pour lui. On prétend être lui. Le oh. Freddy est trop badass. C'est un location, je l'aime bien le Freddy. Inactif, inactif, inactif. Hey. Tu sais quelle erreur que t'as fait as regardé derrière toi. Bon. Je pense que c'est la fin de l'épisode sur ce. C'est Astrospotsi Astral Studio sur Twitch. Je vous dis à bientôt pour. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Asaphatistus Studio. Bye bye. Bye bye. Ciao.